Bonjour, bonsoir, Emmanuel Simon. 1er mai 2018, euh, je vous présente officiellement euh, lancement de euh, commencement de voyage prodige, voyage prodigues, des voyages atypiques. Pour commencer, euh, on est ici à Rishikesh dans le nord de l'Inde. Il y a le Kerala aussi avec une antenne pour ceux qui préfèrent la plage, une autre coco. Là, vous voyez, c'est les champs derrière moi de, de, de Rishikesh. Euh, cette fin de journée, 1er mai. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer les mai oui. Les femmes qui travaillent dans les champs, qui font les récoltes, Alors, on est au 1er mai, ils préparent la deuxième récolte, je crois. Et moi je prépare euh, euh, l'avenir, mon avenir, le vôtre. Pour moi c'est magnifique d'avoir enfin trouvé un projet qui correspond, qui, qui me plaît, qui plus du travail, c'est du plaisir, c'est du bonheur. C'est de partager avec vous. Et je voulais, euh, pour l'historique, pour, euh, ouais, pour. pour le, pour, le, pour marquer le coup. Enfin, c'est la date initiale que j'ai je, que je choisie. C'est un jour férié sacré euh, en Europe. Ici, euh, bah, c'est le 1er mai 2018. Emmanuel a bien travaillé pour cette journée de, de fête. Et, et, et très content, vous voyez, de, fatigué et content de nous présenter. Euh, euh, ces projets qui sont en fait les vôtres parce que c'est vous qui allez euh, c'est votre voyage, ce sera beau voyage euh, c'est vous qui allez, allez vous verrez il y, y, y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à faire et, et on va tous s'amuser et avoir des bons souvenirs voilà, au revoir, au revoir, au revoir à bientôt de mes nouvelles